Douboa, comment elle est l'araignée au Sétigeant? Aujourd'hui, nous avons Mamo. Nous Mamo, de miel. Avec quatre notes: le Do, le Sol, le Mi mineur et le Ré. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour les prochains tutos. Normalement, on est bon. Nous commence comme d'habitude après l'intro. cahier quand même parce que non mais mon cahier quand même mais mon... il connaît pas trop les paroles <rire> donc le sol le ré le mi et le do voilà les quatre notes que nous savons dans cette chanson donc ensuite la rythmique 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 Donc, euh, la rythmique de la main droite C'est bas Bas, au oh, bas, au oh, bas 4 fois 2, 3, 4, 1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 Ok, la tête baissée pour masser. Nous commençons Sol, Ré. Il fait la tête baissée pour masser. Le premier Sol là. Faut pas faire les quatre. Hein. La tête baissée pour masser. masser ou ça directement sur le Ré. Après les parties pour les quatre temps. La tête baissée pour masser. Le corps, l'esprit fatigué. Dans mon cœur il fait noir Heureusement m'y vais pas boire La fin tellement galérée le la vie finit trop voir La lumière un l'espoir petit lumière ça même un petit lumière à l'espoir tiens moi un dans fait feu noir et là là c'était le premier le couplet c'était le, le début du couplet parce que là où arrive l'entre couplet en fin de compte tu vois l'entre refrain on va dire l'entre refrain l'entre couplet pas mal l'entre refrain on va dire donc il fait Descend aller, dépenser il reste sur le ré. Oh, oh oh oh. Et là part sur le dos. Dans mon. Comme elle lève l'osier. Il y a parché le ré. Un petit lumière va briller. Il reste sur le... le. Oh oh oh. oh. monte sur le dos. Dans mon cœur la serré, Et là il a fait. Le mi. Quand il a dit moi. Chaque fois les voix moins. Le do. Est-ce que tu as compris hein? ouais. <rire> Allez. <rire> Là, c'était la partie du premier couplet. Donc, après. Après ça, ce petit. Ce petit passage-là. Nous partons sur le mi. Quand l'île a dit moins. Chaque fois les voix moins. Donc, c'est mi. Quand l'île a dit moins sur le ré chaque fois les voix moins sol ça c'est encore une autre boucle mi ré do pardon pas sol do mi ré do donc fait quand il a dit chaque fois les voix moins mi son cœur, il bat de folie contrôle puis son corps Mi. La lime dans mon cœur Un flamme à Mon l espoir l'a briller, Mon Dieu l'a Et là Nous arrivons au refrain Café de miel Le Sourire c'est mon soleil donc, euh, le refrain il repart comme le premier couplet. Sol, Ré, Mi et Do. Voilà. Nous essayons de faire le, le premier couplet. Nous essayons de faire tout ça de la vue, là. D'accord Nous essayons de faire tout ça de la vue, là. Donc, allez, c'est parti. Vous avez dit, quoi mais Me met un petit son derrière. Faut essayer de suivre, mettre peut-être une petite ambiance, un petit peu plus, tu vois, je veux dire, petit temps là, aïe là, la tête baissée pour masser, le corps, l'esprit fatigué. Dans mon cœur il fait noir Heureusement Miguel pas boire La fin tellement galée Doule la vie fin droit Un petit lumière à l'espoir Diamant un soudain, il fait noir Et s'en aller dépenser oh oh oh oh. Elle lèvres l'osier, un petit lumière la brillé. Oh, oh oh dans mon cœur la serré, Quand l'île a dit à moi, chaque fois l'y voit moi. Son cœur il bat folie, contrôle puis son corps. La lime dans mon cœur, un flamme indoucée Mon espoir l'a brillé, mon Dieu l'a envoyé Autre fois. Catherine Dommier. même la musique a chez nous <rire> Même la musique à chez nous Refroiter Catherine Dommier c'est mon soleil. Café de miel, mon ami pour mes pairs. Café de miel, pousse à moi vers mon rêve. Café de miel, quand il mi tombe l'hiver, il Okay. <rires> Attends, <il va. rires> Allez. Donc voilà, voilà, donc voilà les en fait récapitulons. Alors récapituler, frère. Alors, le sol, Premier boucle du couplet, marqué, marqué, c'est marquer là, marqué. Premier première boucle, couplet sol, ré, mi. Dans l'ordre, Sol, Ré, Mi, Do. Le deuxième phase du couplet, Couplet, Ré, Do. Et puis, a encore l'autre phase, Troisième boucle, le Mi mineur, Le Ré et le Do. Ensuite, il part sur le refrain, Comme le couplet, Sol, Ré, Mi et Do. Voilà, voilà, voilà, voilà. Donc, mais voilà, le tuto se termine. Donc, Mamo Catherine de mien. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Mets un petit commentaire si tu as des choses à dire. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour les prochains tutos. Également sur Instagram et Facebook. Donc, euh, je laisse les liens en description. Je te retrouve pour un prochain tuto et pour à Z bien. Douba